Eh bien bonjour à tous amis jardiniers amis agriculteurs ceux, ceux qui s'occupent des plantes je tenais à saluer david et linda qui sont vraiment super le potager du bienheureux jaco et Lily, et tous les amis jardiniers je trouve ça vraiment super youtube maintenant je m'en passerai pas de faire des vidéos là j'avais pas eu le temps ce week-end de vous faire une petite vidéo sur la serre dans le coup j'en profite qu'on est un petit jour férié on vient de tuer un frelon asiatique là dans la serre j'ai dit purée que ma mère l'avait vu hier soir en fermant la serre j'ai dit c'est quoi ce bordel et c'était vraiment un frelon asiatique oui bon, était pas trop réveillé ce matin alors euh, j'ai pris un sac et j'ai réussi à l'attraper dans le sac et l'écraser mais quel bordel ça on est envahi. J'espère qu'on va pas, pas en avoir comme il y a eu quatre ans. On avait sur une poutre de langue, on avait un, ça faisait comme un ballon de foot. Alors je me suis dit, purée, là, si on est envahi par les frelons asiatiques, ça va être problématique. Dans le coup, moi, je, je vais vous montrer un petit peu comment est la nursery. Euh, ah ouais, partager. Faut que je partage. Voilà, j'ai partagé. Comme ça, vous pouvez retrouver le lien sur YouTube et euh, sur euh, Twitter. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est quand même vous remercier tous. Ce que si j'ai regardé quand même 85 abonnés. Euh, qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire ah oui la petite vidéo que j'ai sortie samedi dernier vous n'avez pas trouvé les fiches mais c'est normal j'ai pas eu le temps de les faire j'ai commencé à les faire c'est les fiches technique du coup euh, va falloir que que je m'y colle là dans, dans mes soirées maintenant que c'est un petit peu plus calme mais bon là je viens de passer un week-end où j'ai pas eu beaucoup de nuit on a protégé le maïs protégé le blé maintenant là aujourd'hui je, je vais me reposer alors, on va passer en petit en petite vue alors vous voyez là les petites tomates c'est les marmandes. On voit déjà les, les petits boutons. Là, c'est une saint pierre. Bon, elles ne sont pas dans des grands pots, mais celles-là elles ont au pied de l'osmocote. L'osmocote, ouais, je vous avais expliqué déjà. Euh, c'est du terreau de rempotage, plus de l'engrais euh, qui tient euh, six mois dans le sol. Enfin, là dans le pot. Après, là, euh, c'est mes fameux trombolinos. Vous voyez, les feuilles euh, ressemblent un peu aux courgettes. C'est pour ça que je les ai mis dans d'autres pots pour différencier, parce que les courgettes, euh, vous voyez, les cours euh, Mince. Là, il y a des citrouilles. Ouais, ça, c'est les courgettes. Euh, les aubergines, bon, je vous cache pas, c'est pas moi qui les ai faites, c'est Game Vert. Après, il y a les mon petit petit marron. Euh... Ah non, ça c'est le rouge vis des les petits marrons ils sont là. Euh... Je vais vous montrer aussi comme quoi, quand vous avez des petits plans qui sont pas jolis. Ma mère s'en est occupée. Ils sont sortis de la nurserie il y a 15 jours. Vous voyez, ça aurait été dommage de de les jeter. Ça fera des petits plans. Bon, ils sont pas énormes, mais ils sont sauvés. On va faire que je leur laisse un peu de lumière bientôt. Alors là, mauvaise surprise. Deux jours après la, le rempotage. Ils ont pas aimé du tout. Ce que j'ai remarqué, moi, euh, vous l'avez peut-être pas vu quand je faisais le rempotage, mais il y avait que ce melon là que j'ai rempoté de gamme vert qui avait beaucoup de racines et les autres en avaient pas. Bon, ceux-là, ils, ils ont l'air d'être, euh, ils vont reprendre quand même. Et sur l'autre variété, je voulais vous montrer, ils ont sûrement mis euh, trop de Trop d'engrais liquide dans leur pot, et quand je les ai rempotés, ça, ça les a perturbés. D'habitude, ça le fait pas. Je sais pas, il faudra que je demande ce qu'ils ont fait à Game Comme quoi, euh, même si on rempote bien, il euh, n'y a pas que des réussites. Et j'ai remarqué souvent, c'est que dans leur, euh, dans leur jardinerie, ils mettent euh, des engrais. Et après c'est pas formidable. Voyez là les méga courgettes. à commence à avoir les racines. C'est pour ça que j'aime bien ces petits pots. Et voyez, elles sont encore vertes. Là aussi, c'est du terreau avec de l'engrais au smocotte. Avant sortir de la nursery, normalement, vers le 15. Après les seins de glace. Ils annoncent pas de gelée, mais moi, je suis jamais, j'ai pas de chance. Une année, le 14 mai, ça avait tout gelé. Alors là, c'est les petites roma Là, on a les, c'est les cœurs de bœuf, vous les reconnaissez bien. C'est tous tout mes petits plans. Oh merde, il y, a... y a une guêpe qui a crevé. Elle a dû être dans la serre. Là, c'est les marmandes. La forêt de Saint-Pierre, vous voyez que c'est mes préférés. Alors vous voyez la différence. Là, il y a de l'engrais au smokote dans le terreau de rempotage, et là il y en a pas. Elles sont un peu moins vertes. Mais bon, comme elles vont être semées, enfin plantées dans sept jours maintenant, ça devrait le faire. Et vous voyez, le double rempotage, ça fait... Ça fait des beaux petits plans. Ah, Celui-là est en train de se barrer. C'est pas évident quand on n'a pas de place. Il y a un truc que je voulais vous montrer. J'en profite. Ça, ces petits bourgeons-là, sur les côtés, faut les enlever pour euh, favoriser. Vous voyez, là, il y il a, y a bien, il y a bien le premier bouquet de fleurs. Ce que j'ai remarqué l'an dernier quand j'en avais acheté, gamme vert pour en avoir plus tôt et eh ben j'avais perdu du temps et les miennes que j'avais semé 15 mars celle là sont du 8 mars et eh ben vous voyez elles vont fleurir ont rattrapé le temps perdu d'ailleurs on va faire j'ai arroses après que, que j'aille faire le live après qu'est ce que je voulais vous montrer les feuilles de chêne qui marchent toujours bien là vous voyez elle a un peu stressé au rempotage en pleine terre, mais là les feuilles sont reparties à être vertes. Là, va falloir que j'ai des jaune J'enlève ces petits boutons. Des fois ça m'arrive selon comme comment pousse de laisser les deux yeux principaux en l'air, mais je préfère laissez juste le bourgeon terminal pour que que ça fasse un, un beau plan après les petites carottes voyez moi vous rester comme ça j'ai pu si vous en souvenez j'avais semé ça avec mon petit soir à 2 euros et elles n'ont pas été désépaissies les petites euh, sucrines va falloir qu'on en rend Pique encore une petite vue d'ensemble de la nurserie ça commence à, à être plein mais bon il y, y a eu un petit échec j'essaierai de demander à gamever qu ce qui s'est passé qu'est ce qu'ils avaient fait j'avais trouvé qu'ils avaient des plans qui étaient qui étaient pas jolis mais voyez je là à mon avis, ils ont mis un truc euh, comme un engrais euh, qui a, qu a dû les brûler. Mais bon, après tout, moi, euh, j'en ai pas, j'en ai pas besoin de, de 36. Si je reste avec les quatre euh, qu'on l'air d'être assez jolis, j'aurai assez de, de plants de melon. Alors tout ce petit monde hein. heureusement que le, le terreau est bon parce que là il va falloir que ça reste encore euh, au moins 7 jours ah, j'avais pourvu il y avait une scarole celle là bah, je l'ai laissé monter à graines quand je vous ferai le petit tour du jardin euh, prochainement je vous montrerai des semis spontanés de cette euh, salade scarole parce que je m'embête pas à les semer. Je vais juste semer les sucrines. On va aller faire un petit tour. Ah, t'as une cagouille là. Celle-là, à ah, va bah, santé On va faire un petit tour, il bah, Et yeah, puis en fleurs. Ah ben bah, voilà. C'est l'huile plus précoce alors. Des petites roses. Et vous voyez, il y, y a des pucerons. Alors, je ne sais pas si vous avez bien le voir, mais moi je m'en occupe pas. C'est mes petites coccinelles qui s'en occupent. Là, il y a plein de pucerons parasités. Je ne sais pas si vous connaissez les iris. Cela, c'est les. On va essayer de vous voir Ah ben, c'est un peu de lierre. Voyez, là, c'est les cailleux. Ce qu'il y en a, c'est des bulbes, et là, c'est des cailleux qui se, re... qui se rebouturent. Je trouve ça magnifique, moi, les, on oh, atteint une punaise. Je vais la laisser tranquille, parce que ça, ça chlingue. Hop, on va rouvrir la porte de la serre. Ma merveilleuse pivoine. La fleur que j'avais pris ah bah Ah bah bonjour Audrey, bonjour Pépé, le Belge, les amis belges. voyez la pivoine que je vous avais pris en photo sur Twitter que j'ai mis hier. Voilà, il y aura des graines là-dedans. J'ai jamais essayé par contre de voir si ces graines pouvaient abattre ah une cagouille. Enfin un escargot comme on dit en France cagouille, c'est charentais. Moi je trouve ça fait des fleurs extraordinaires. Comme on dit, rouge comme une piouane. Après, il y a des, des petites marguerites. Oh purée il y a encore des cagouilles sur le lis. On a mis. Après... Ça c'est merveilleux, c'est vert. Moi, bon, elles sont plus en fleurs. Alors après, un truc que je voulais vous montrer, anti-système. Moi, bon, les pieux, c'est dans du ciment. On avait ah ben des tu des marteaux. Ah, les anciens, <rire> moi je sais pas ce que je ferais quand je serai vieux, mais je sais que je suis heureux dans dans ma serre, dans le jardin. Un petit système que j'ai essayé cette année, mais ce genre est marre. Alors, souvent là-bas, je descends, même si il y a les ficelles, bon, là, elles sont déjà détendues avec la chaleur. En fait, c'est des petits des petites pinces. Ça évite que la bâche redescende. quand ça se met à faire chaud, euh... tout ce petit monde qui est en dessous, là, il a chaud. Il transpire comme nous, mais comme il n'y a pas beaucoup de terreau, faut quand même. Après, la petite vigne. Vous voyez, la floraison est pas loin. Bon, moi je fais que du soufre et, et du cuivre dessus ou oh, purée là va y avoir va y avoir pas mal de, de petites framboises moi, je sais pas comment vous les manger mais on en raffole ici Et ce que je fais aussi comme on a du cognac et eh ben on en met dans des petits bocaux d'un litre trempé dans le cognac pendant un ou deux ans et ça fait une, une merveilleuse liqueur alors moi vous voyez euh, vous n'avez peut-être pas à la hauteur à la caméra mais je laisse environ euh, 1m50 au début je l'ai taillé trop bas mais je me suis rendu compte que une année j'avais pas eu le temps de les tailler et les premiers fruits ça, ça fait deux récoltes en fait les premiers fruits vous voyez ils sont en haut alors moi comme je coupais au début ici j'avais beaucoup moins de fruits. Voyez, il y a un, deux, trois, quatre, quatre bouquets en plus en coupant un peu plus haut. Et là, c'est une forêt de, de framboisiers. Ah voilà, ça c'est formidable. La petite feuille de chêne. Celle-là, je l'ai pour semer. Hein. Je. D'ailleurs, j'en sème jamais de la, la feuille de chêne d'autres iris euh, ça j'ai perdu son nom à ce petit arbuste ce matin je l'ai paumé le nom ça fait des jolies fleurs matin bah, on va aller voir euh, s'il y a des petits fruits ah, tu vois moi aussi j'en ai des ah, hibiscus ça va merci j'avais su le bout de la langue <rire> Voyez là il va y avoir pas mal de petits fruits ouais c'est l'hibiscus et ça c'est vrai que c'est j'essaierai de vous montrer des photos sur Instagram quand je serai quand ça sera en fleurs j'ai un Instagram, un Twitter, j'ai pas mal de.. Je suis connecté. Après les petits roses, celles là sont magnifiques. Ah il y a plein de pucerons. Mais je m'en occupe pas. Je laisse ça à la, la biodiversité, les petits. Bah ouais, il y, y en a pas mal. Ouais, oh. on va les laisser tranquilles. Tant qu'ils me laissent les petites fleurs, là. Vous voyez, elles sont jolies. Hein. Même s'il y a, y a des pucerons. Il va y avoir les coccinelles. Il ouais, y en a pas mal sur les boutons, mais bon, c'est pas grave. Petite coccinelle, les petites euh, araignées. Merci, Audrey. <rire> Regardez ça, qui est iris. Que... ceux cela c'est les iris où il y a les, les cailloux que vous pouvez couper avec un couteau. Alors là, ça va être euh, d'autres roses. Ah, tous les ans, vous voyez la serre est juste à côté, tous les ans, ces rejets, là je suis obligé de les couper. C'est impressionnant, ça veut aller sur la serre. Mais je veux pas que ça aille sur la serre parce qu'après avec les, les épines, ça risque de me casser. Ça risque de me casser tout. Après là, il y a un un mort. Là par contre je j'ai jamais trouvé ce que je pouvais mettre. Maintenant, ça fait cinq ans qu'elle a été mise en place la serre. Et bon, c'est un coin mort. Alors il euh, y a de la terre là qui est dessus la bâche. Là, c'est jamais ouvert de ce côté. Mais bon, ça me gêne pas de rien avoir là. J'ai assez de de place ailleurs. Alors, on va être gâté par, par les framboises. On va être gâté. C'est du coup. On va revenir dans la serre. On fait pas froid dehors quand même, je suis en t-shirt. On va revenir dans la serre. Là, cette année, c'est plein. Il vient de me rendre compte que je vous ai dit une bêtise. Les trombolinos. Les trombolinos. <rire> bah ben oui, je suis en t-shirt. C'est ça les trombolinos. À côté, c'est bien des courgettes. Ah mince, ben, il y a une. Ça, c'était une. Je sais pas si vous connaissez, c'était une mouche de mai. Elle a dû manquer de soif ou avoir trop chaud hier. Elle est morte sur une plante. C'est pas trop grave pour les guêpes, mmh, mmh. mais la biodiversité, c'est dommage quand elle arrive dedans. Mais vous voyez, dans l'ensemble, hein, les beaux petits plans. Moi, je trouve ça super les. Des grands pots là que j'avais acheté à Ginvers. C'est les seuls pots que j'achète. Tous les autres euh, pots c'est de la récup. Les caisses c'est de la récup. c'est Tout le monde les jette en déchetterie. Moi j'ai dit c'est idiot de jeter ça. Alors je les avais récupérés. J'avais récupéré des grands pots comme ça. Vous voyez, ça fait des jolies tomates. Hein Et j'étais pas en avance pourtant cette année. J'avais semé ça.. Euh, le 8 mars celle-là et après les autres euh, tout ça là ça a été semé euh, vers le 25 mars Vous voyez ils ont une bonne petite taille bon j'ai essayé de les, de les tourner de sens pour pas qu'ils qu prennent le soleil du même sens et qu'ils fortifient là va falloir que j'attache euh, les trois pieds là il bon, y a quelques salades qui vont encore euh, être mangées. Et celle-là va rester pour la graine. Euh, celle-là, je pense aussi. Faut quand même laisser la place aux tomates. Les carottes euh, on va les laisser comme à son. À son... Ça c'est de la panique. Une mauvaise herbe. Ah ouais, il y a un truc aussi. J'avais dû laisser un petit... Un mini bulbe de patate. Il est sorti. bon On le laisse. On verra ce que ça donne. S'il y en avait eu l'an dernier. Bon, je vais revenir à ma tronche. Et quand même, tous vous remercier pour les petits commentaires, les, les petits suivis. Ça fait plaisir. Là tout, tout ce petit monde derrière moi dans la serre, là il va partir direction potager vers le 15. Parce que normalement euh, ils ont pas prévu de geler, mais je suis toujours méfiant. C'est le temps que on a passé à faire les plans. C'est pas rien et c'est un peu dommage que, que tout se détruise. On va aller voir. Un peu dehors. Je vais pas vous garder longtemps un petit live, mais normalement euh, un petit tour du potager bientôt. Cela pour l'instant j'ai dans le potager j'ai des oignons, de l'ail. Les haricots verts ils vont pas tarder à sortir les premiers. Que j'ai semé le 28 euh, ouais le 28 avril. J'ai semé des épinards, mon maïs rouge population. Euh, Qu'est-ce que j'ai semé d'autre Ah ouais, j'ai ressemé d'autres carottes en pleine terre, des colmars J'ai semé un peu d'épinards de printemps. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, n'y a, a pas grand-chose en fait dans le jardin ça je vous avais pour fait un petit tour c'était mieux d'être dans la serre après euh, j'ai mangé ma petite fraise ça a commencé on va avoir euh, peine production dans dans 15 jours à peu près alors du coup moi je voulais vous dire aussi la petite vidéo euh, tour de plaine je dois vous mettre en, en ligne euh, des documents euh, sur les itinéraires techniques je vous cacherai rien euh, j'explique tout sous un petit tableau en synthèse et des petites photos j'ai pas eu le temps de le mettre en même temps que la vidéo parce que on est dans les champs depuis quatre semaines là c'est un peu la cohue j'ai réussi quand même à faire un peu de potager sinon ça me rend malade quand on est passionné il faut bien Bien s'occuper de ces petites plantes. Bon, moi, je vais repasser en petite vue quand même de la serre pour vous en profiter. Là, c'est vraiment plein de chez plein. Au moins, j'ai maximisé l'espace de ma serre et il y a quand même une différence. Vous voyez, elles sont balèzes et les feuilles sont vertes. Euh, je reconnais que le terreau a une sacrée importance. Par rapport à, au terreau juste de rempotage sans engrais, elles sont quand même moins vertes que là où il y a l'osmocote. C'est tous les deux du terreau de rempotage fertilisant, mais la seule différence, c'est les composants qu'il y a dedans. J'essaierai de vous mettre ça dans, dans mon blog dans quelques temps. Et là vous voyez l'échec des melons que j'avais acheté il y a 15 jours. Il y en a quatre Enfin non, 5 qui sont sauvés sur les 6. Celui-là, c'était le seul qui avait beaucoup de racines. Quand je l'ai rempoté, bah, c'était justement le live rempotage que je faisais avec vous moi je m'en étais rendu compte que celui-là, c'était le seul qui avait tout autour de son pot des racines tandis que les autres je trouvais que ils n'avaient pas beaucoup de racines alors je sais pas ce qu'ils ont fait à Gamever. je voulais gagner un peu de temps pour avoir des melons de bonheur parce que moi quand j'en fais j'en mange tout le temps fin août j'en avais marre alors j'avais fait ça l'an dernier j'avais acheté trois pieds d'hybride en melon pour en avoir de bonheur et j'en avais mangé vers le 20 juillet et là les aubergines c'est tout le temps c'est tout le temps des plans achetés parce que je les aime pas de bonheur Il faudrait que j'aille une serre chauffée moi je fais juste mes plans de tomates de courgettes avec une partie de mes graines et j'en achète un peu aussi quand même en sachet les fameux trombolino, vous allez voir, ça c'est des des plantes extraordinaires. Putain, y a un puceron là-bas. Toi, tu vas finir écrasé. C'est vrai, les aubergines. Moi, je sais pas. Quand j'en vois en faire euh, je vous admire. Moi, je suis fort quand même dans pas mal de de plantes, mais les aubergines. J'ai vu qu'il faut les semer fin janvier dans dans un terrain euh, qui soit au moins à 20 degrés. Mais bon, il n'y a pas de honte hein, à acheter des plants. Vous, vous avez totalement le droit d'acheter des plants de tomates, de courgettes. L'important, après, c'est que vous les cultiviez vous-même, après, jusqu'à la fin, et que vous en fassiez vos récoltes. Moi, comme je dis, hein, quand on n'a pas le temps ni la place, moi vous voyez la semaine quand je suis au boulot, maman s'occupe de l'arrosage. Moi j'ai fait les semis et les rempotages. Ah ça donne quoi les plans greffés? J'ai jamais essayé. voilà bah là, en tout, j'en ai 78 plants de tomates. Ah, bah, s'il y a un très gros rendement, c'est super. Mais bon, là, vous voyez les, les Saint-Pierre, euh ah ouais, un énorme bouquet. Et là, euh, une fleur. Cette fleur-là, vous avez peut-être pas vu ou vous, vous souvenez plus. Euh, jaco et lily ils avaient montré une vidéo sur ces fleurs justement ça fait des tomates difformes. et sur les marmandes, je sais pas pourquoi il y en a il y en a souvent une sur le premier bouquet moi je les laisse jaco et les enlèvent parce que cette fleur là ça fait une tomate difforme qui puise l'énergie sur les autres mais comme bon j'ai j'ai pas mal de tomates je les laisse et je trouve ça marrant moi alors du coup là vous voyez le premier bouquet euh, de marmande il est extraordinaire là si toutes les fleurs réussissent et eh ben il va y avoir de la tomate après les saint-pierre euh, ça va pas tarder à fleurir j'espère que le rempotage euh, en pleine terre va bien se passer Normalement ils sont plus verts que d'habitude je suis assez confiant je suis content d'avoir trouvé ce terreau avec de l'engrais au et là j'ai laissé avec mon terreau de rempotage fertiligène où il n'y a, a pas d'engrais dedans il y a juste du fumier, du compost, et c'est suffisant. Il y en a qu'une elle est un peu moins moins gaillarde, mais bon ça va le faire. Là les petites quarts de bœuf. Il y a déjà les petites fleurs. Les romas, les olivettes, qu'on appelle ça. Bon, j'arrive à bien les reconnaître. En plus je les ai différenciés dans les pots. En courgettes. a bientôt. Là, ce que vous voyez, c'est les fleurs mâles. Ça, c'est des fleurs mâles. Euh, je ne vais pas en trouver encore des des fleurs femelles. Enfin, là, elles tiennent bien avec l'engrais osmocote euh, fertilisant. Elles vont tenir encore euh, 3-4 jours. Je vais essayer de les tenir euh, 7 jours encore, elles aussi tous ces petits plans ah ben merci Pépé Dani, bonne journée et à bientôt de son moi je vais pas tarder je vais pas tarder à vous laisser je vais pas tarder à vous laisser je les petits déjeuners c'était juste pour vous faire un petit un petit live pour euh, voir un peu comment ça avance avant que tout passe hein, dans le champ vers le 15 mai. Moi je vais vous remercier. Je vais vous dire à bientôt. Euh, le petit tour de jardin, je vais essayer de le faire dans la semaine. Ou dans, ou dans ma semaine de vacances euh, vers le 4 entre le 14 et.. Entre le 14 et le 20 mai. Sinon euh, je tenais tous à vous remercier. Un petit coucou aux amis jardiniers, agriculteurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée. On va se reposer en ce jour férié. Allez, salut